Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi 20 avril 2017 pour l'émission numéro 13 Radar, radio anarchiste, diffusée à République. Et puis, bien, un peu traditionnellement, nous allons commencer par le texte de Pierre Merechkovski. 13, 13 heures de contenu. Situation 7, couloir nuit. Éclairage étrange, depuis les néons, entre le fatra des objets, il déambule. Elle est assise sur un fauteuil, une table basse. Il est assis dans l'autre fauteuil, en face d'elle. Elle est assise sur une chaise. Elle, était, elle est enthousiasmée par un comédien-spectacle de rue, se en public s'exprimer, etc. Il, un autre. « Demain, je bosse et je dois me coucher tôt. » Slogan scandé dans la rue voisine, sous le bénitier de Lampadaire. « La France aux Français, vietcong assassin. La France aux Français, Viet Cong assassin, elle, il, lui, l'autre, pas lui, il a des qualités, il n'a pas que des défauts, non il n'a pas que des défauts, sincèrement il a des qualités, des qualités, d'ailleurs tout le monde a des qualités, toi aussi tu as des qualités, chacun a des qualités, il faut juste prendre le temps de percevoir nos qualités, il faut juste comprendre que nous avons en nous des qualités qui ne demandent qu'à s'exprimer, moi aussi j'ai des qualités, j'ai encore des qualités. Il suffit, enfin, je ne sais pas, si, suffire, suffit suffire, suffire, suffire suffir, suffir. lui, l'autre. Il y a encore des biens dans le frigo, elle, oui, l'autre, lui. Je tourne la page. Bruit de page se tournant J'avais ramené des biens hier soir, elle, non, lui, je ne bois jamais d'alcool, lui, autre, l'autre, jamais, lui, non, jamais, elle, nous avons tous des qualités. Slogan scandé dans la rue voisine, sous le bénitier, des lampadaires. « La France aux Français, viette, compte, assassin. La France aux Français, viette, compte, assassin. » Lui. Je ne me souviens plus du passage. J'ai oublié ce qu'elle a dit. Je ne me souviens plus. Quel passage Je ne sais pas. Mais si, le passage. Il n'y a plus de passage. Mais il devait y avoir un passage. Je sais plus, j'ai oublié le passage. Qu'est-ce qu'on fait Je sais pas. Dans la russe, le Gans, scandé dans la rue voisine, sous le bénitier, le lampadaire. La France, aux Français, vieille Cong, assassin. Elle, tu as des qualités. Et c'est pour cette raison que tu devrais. Lui, l'autre, que je devrais. Elle, rien. Lui, l'autre, que je devrais. Lui, se lève, elle, s'assoit. Lui, je dois rien, rien, rien, rien, rien. Elle, c'est moi qui paye tous les mois ton, abonnés, ton abonnement téléphonique SFR. Lui, j'en ai rien à foutre de ton abonnement téléphonique SFR. Quand on veut se parler, on se parle. Et on n'a pas besoin de vos abonnements téléphoniques SFR. Les abonnements téléphoniques SFR n'ont rien à voir avec la conversation. Elle, je t'ai jamais demandé de me téléphoner. Slogan scandé dans la rue voisine sous le bénitier lampadaire. La France aux Français, la France aux Français, viet Cong Assassin, viet Cong Assassin. Oui, page, je tourne la page. Lui, l'autre. C'est faux, c'est faux, archi-faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, faux. Elle, qu'est-ce qui est faux Lui, l'autre. Une interrogation n'est pas la question. Lui, moi, peut-être qu'on aurait dû s'occuper des pattes. Lui, l'autre. Qui es-tu pour poser des questions Elle, je suis la fille la fille de Nemes. Nemes, Nemes, Nemes. Lui, je n'ai rien dit et je ne dirai rien. Rien, rien du tout, rien. Rien de rien. Lui, l'autre. Et alors Elle Rien <rire> Merci. C'est pas rien ça C'est pas, pas rien, bravo Pierre En fait, oui. si si, c'est un petit peu... En fait, c'est un scénario. J'ai fait un film qui s'appelle Lux Perpetua et après, c'est devenu un écrit. C'est-à-dire, généralement, les gens font des scénarios après, ils font un film. Mais j'ai préféré que c'est plus intelligent de faire le film d'abord et de faire un écrit. Alors après, je vais peut-être, le... je sais pas, parce qu'après c'est très compliqué au niveau de tas de choses. Bah, sur les blockbusters américains, ils font le film et puis souvent ils, ils prennent un écrivain pour écrire le, le bouquin derrière. parce Oui, que... mais c'est très compliqué. Je, je m'excuse, c'est très compliqué. Et pour les produits dérivés alors bah, C'est très compliqué. C'est très compliqué. compliqué. D'ailleurs, je vais bientôt lancer une, gestic... une conférence gesticulée vous pourrez me que ça appellera Gesticule, Ulule, Gesticulule, voilà. Gesticulule. Gesticulule, conférence Gesticulule. Parce faut que pas, faut, tu, tu crains pas que ça puisse être un peu ambigu Non, c'est pas ambigu, parce que le projet Ulule que j'ai fait, euh, personne ne donne des sous, et vous avez bien raison, parce que euh, les gens ont envie de soutenir ma démarche, mais pas de soutenir Ulule. Et puis Ulule, il m'envoie des mots comme quoi, il faut, il faut être performant et se dépêcher. Alors moi, j'ai ni envie de m'être performant, ni de me dépêcher, ni qu'il y ait des récompenses. Donc j'en ai un peu en abranlé, donc je vais saboter le projet Ulule. Ça va devenir une conférence Ulule, gestique, gestique, Ulule, et j'inviterai Ruffin Voilà, j'inviterai François Ruffin à cette conférence Dites-vous, si à moi et François Ruffin et tous les comptes de la CGT, et ça va être très bien, voilà Ça va être un grand coup dans les gesticules ouais. alors Ça va être un bon. coup dans les gesticules Moi, moi je, je, je voulais déjà parler de Fréguer, Frédéric R R Ragenes, qui était... Et que je pense qu'il est toujours à Athènes, qui euh, récemment s'est fait arrêter par la police parce qu'il prenait des images de la police et donc euh, ils lui ont un peu frotté les côtelettes. Après, ils l'ont emmené euh, en garde à vue, ils ont été obligés de le relâcher. Mais bon, c'est toujours <coughs> gênant de savoir que quelqu'un qui pratique euh, les automédias est considéré comme un, comme un délinquant. Donc, ben. Bah <coughs> À Radio Radar, on est complètement solidaire de Frédéric et on en profite pour lui passer le bonjour. Et ensuite, j'ai appelé Eric Pététain parce qu'il y avait toujours cette fameuse affaire de la communauté emmaüs l'escarpeau, avec cet autocrate qui, visiblement, avait réduit en esclavage moderne 130 compagnons d'Emmaüs. Et donc j'ai voulu en savoir un petit peu plus et j'ai découvert une, une loi qui a été promulguée euh, sous Sarkozy le 22 janvier 2010, qui, qui est euh, la loi OACAS. Voilà, donc cet acronyme OACAS, qui signifie Organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire. Cache, euh, je dirais... Euh, la loi El Khomri à l'avance. En fin de compte, c'est une pré-loi El Khomri, mais qui s'applique aux gens qui sont dans la plus grande des précarités. Et donc, voilà. Qui a écrit cette loi Alors, Elle a été mise en place et écrite par le Conseil National des Politiques de Lutte contre la Pauvreté et l'Exclusion Sociale. Alors, moi, je préférerais un Conseil National des Politiques de Lutte contre la Richesse et l'accaparement des biens collectifs, mais bon, tout le monde n'est pas anarchiste. Voilà. Donc, qu Qu'est-ce qu que disent les OACAS à l'intérieur de, de, de cette loi Qu'est-ce qu'on peut y lire Alors, les OACAS suivent des règles propres et n'entrent pas dans le champ du droit commun. Donc voilà, il y a des gens qui veulent faire des programmes communs, mais là, on a une loi de 2010 qui dit que des gens sortent du champ du droit commun, des établissements sociaux et médico-sociaux, ni du code du travail, donc ils ne font même plus partie du code du travail. Alors pourquoi parce qu'ils mettent entre parenthèses, absence de lien de subordination et, et des prestations contre rémunération. Donc actuellement, dans la communauté Les Scarpeaux, il y a des gens qui travaillent 75 heures par semaine pour 25 euros, qui n'est pas une rémunération, et c'est pour ça que c'est possible légalement. Et ils n'ont aucun lien de subordination, sauf qu'ils sont le, sous le chantage d'un homme qui, du jour au lendemain, en un quart d'heure, peut les foutre à la rue, euh, dans le froid, et sans moyens financiers. Alors la dernière fois, j'en ai parlé, j'en ai parlé à Eric Pététain, j'ai fait le calcul sur trois ans de ce que représentait pour 130 personnes un minimum de RSA, sans parler d'allocation logement, et je suis tombé sur une somme qui représenterait environ 2,5 millions d'euros. Donc, je, je vais contacter, là j'ai mis le lien vers mon article parce que j'ai écrit un article « Esclavage moderne » par rapport à « Cette situation inacceptable » que j'ai mis en lien sur la page de Pierre Urmic, qui est l'avocat talentueux qui a permis à Éric Pététin d'obtenir sa relaxe dans le cadre du, du baptême en réunion de Jean Dionis pour qu'il essaye de voir s'il ne serait pas possible un de récupérer cet arriéré de RSA vu que tous ces gens pour pouvoir être acceptés au sein de la communauté Emmaüs doivent renoncer au RSA donc qu'ils aient une régularis régularisation au moins sur trois ans et que cette somme d'argent puissent leur permettre d'acquérir leurs outils de travail, leur logement et, le, et leur lieu de vie pour pouvoir après s'auto-organiser, alors que ce soit sous forme de scope ou autre. Ça, ça les regardera, moi, ça ne me regarde plus. Mais par contre, ce qui me regarde, c'est que je ne peux pas euh, être au courant par l'intermédiaire euh, de, de, de David, euh, qui a été lui-même viré de cette communauté être au courant de cette situation sans agir et sans communiquer là-dessus. Donc il faut bien voir que cette situation est perdue, en fin de compte, depuis 2005. Parce que quand Emmaüs France, en fin de compte, je dirais, oui, la la maison mère, parce qu'il ne s'agit plus d'une association, il s'agit d'une entreprise. Il faut bien savoir qu'Emmaüs a des magasins sur Paris et que euh, j tous les objets qui ont une valeur marchande sont vendus à des gens solvables et tous les objets ou vêtements qui sont assez délabrés vont être vendus aux démunis. Donc on sort carrément euh, du cadre initial de l'association où moi je pense que les objets les, les, les plus à même d'être réutilisés devraient devra être offerts aux gens démunis et les autres réparés pour des gens qui les achèteraient parce qu'ils sont solvables et là on a une, une inversion complète de la situation et c'est pour ça que je dis que c'est la loi travail euh, de, la loi El Khomri avant la loi El Khomri parce qu'il s'agit de, de l'inversion de la hiérarchie des normes c'est à dire que on n'est plus un accord de branche qui va supplanter tous les accords locaux. On en est à dire l'accord local du petit tyran local qui te fait le chantage que si tu ne viens pas travailler dimanche, eh bien, tu oublies ton contrat de travail, va prévaloir sur tous les accords de branche. Et donc, c'est pour cela que ce petit dictateur local, il ne faut pas le poursuivre. Ce qu'il faut poursuivre, ce sont ceux qui, de manière passive, sont les politiques et notamment, en premier lieu, le département des, des, des, des Pyrénées-Atlantiques parce que c'est le département qui verse le RSA, c'est eux qui font tous les ans une économie de plusieurs euh, d'au de, de, de, moins presque 1 million d'euros sur ces 130 personnes à qui on demande de ne pas toucher le RSA ce sont eux qui sont responsables du pouvoir de cet homme et du chantage sur lui. Et donc il s'agit là d'une misère entretenue de manière institutionnelle et c'est réellement inacceptable et on voit que dans le cadre des déchéances présidentielles actuelles ça n'a fait l'objet d'aucun débat et que ça n'a même pas été mis sur le tapis par les plus petits candidats censés justement représenter les exclus donc là il s'agit d'une exclusion délibérée d'une misère entretenue pour pouvoir être exploitée. Alors cette exploitation de la misère de manière institutionnelle... Alors je t'explique, le coût du RSA c'est que pour entrer au sein de la communauté Emmaüs-Lescarpeau, je ne sais pas pour les autres communautés, mais pour celle-là je le sais, par l'intermédiaire de David Cruz, qu'on a déjà eu et qu'on va essayer de rappeler bientôt, eh bien il faut renoncer à son RSA. Le seul contrat entre guillemets. Au nom du fait que le type qui gère la communauté le demande de manière orale et dit c'est ça ou sinon tu te casses, sinon tu ne rentres pas dans la communauté. Et, et quand il n'y a aucun contrat de travail. Ce type dit qu'il travaille pour la dignité des gens, pour que les gens se reconstituent. Et en fin de compte, il, il fabrique une précarité plus grande pour les avoir entièrement à sa botte. Mais moi, j'estime, après analyse, que ce n'est pas euh, le, le vrai responsable, ce n'est pas ce type qui, qui profite de cette situation et, et, et ce sont les gens qui ont mis en place ces, cet ignoble système haut à casse, c'est-à-dire qui permet de sortir du code du travail et de sortir du droit commun les plus pauvres et les plus démunis et ça c'est ça qui est extrêmement grave et donc c'est ce combat là qui est un véritable combat social qu'il faut mener moi je pense que si aujourd'hui il y avait des gens de bah, je dirais de la trempe d'un Jaurès ou autre ils s'attaqueraient directement à ça parce que c'est vers cette société de classe et de création d'une sous-classe c'est à dire de sous-hommes de enfin, compte, on est là vraiment au sens étymologique du nazisme on crée des sous-hommes, on les crée légalement, on les sort du cadre légal du droit commun et du code du travail pour qu'ils soient corvéables à souhait. Et donc c'est vraiment un, un, un problème pour, qui pour moi est extrêmement grave. Donc moi je, je vais demander à, à Pierre, qui est là actuellement en discussion, s'il pourrait essayer de joindre David Cruz, parce que plutôt que de m'entendre moi déblatérer, ce serait bien d'avoir... Euh, d'avoir la parole de quelqu'un qui a été viré de cette communauté, pour qu'il nous donne comme la dernière fois en direct euh, son sentiment, et puis que je puisse l'interroger par rapport euh, aux OACAS et... et, et je ne suis ce pas d'accord avec ton terme déblatéré parce qu'en fait, euh, transmettre une information qui est réelle, autant euh, que ce n'est pas déblatéré. <rire> C'est tout. Il quelqu'un qui sort. Oui, alors euh, là... Euh, David Cruz. On essaye de joindre David Cruz. Silence le euh, chien. Je, je, je... il ne m'a pas confirmé qu'il pourrait être disponible ce soir il est indiqué la des Ah on tombe sur le répondeur c'est que voilà. voilà, voilà donc, on va On ne de maliné, traité... c'est un truc qui est sur le. Je suis venu, mon chéri. Pierre Abdouanard, si tu peux nous rappeler mon coco mon portable, quoi, de, tu on te rappellera. on te rappellera, on peut parler tout de suite. Hein, Écoutez, ça, tu voilà, donc Pierre vient de laisser un message sur le téléphone portable de David. Donc malheureusement, on l'aura pas directement. Actuellement aussi, sur, je dirais que les thèmes oubliés de la campagne, c'est aussi le nucléaire parce qu'il faut bien voir qu'actuellement, au-delà de Halden, c'est-à-dire de ce réacteur expérimental en Norvège qui fuit par tous les côtés et dont on ne connaît pas exactement l'État, il y a une polémique qui est arrivée où l'autorité de sûreté nucléaire, c'est toujours très drôle la sûreté et le nucléaire alors que le nucléaire est antinomique avec la vie, euh, eh bien va laisser se poursuivre la mise en place de l'EPR à Flamanville, alors qu'on sait que les couvercles ne répondent pas au cahier des charges techniques. Donc on est là dans la préparation institutionnelle d'une catastrophe nucléaire, et pareillement, ce très grave problème qui concerne la santé et la vie de tous les Français n'a pas fait l'objet, euh, je pense, d'un véritable débat parmi euh, les 11 non-choix du système. C'est-à-dire ce que j'appelle l'opposition que se choisit le système. Parce qu'à partir du moment où il faut 500 signatures d'élus, donc de gens qui participent directement au système pour pouvoir être candidats, tous les candidats, quels qu'ils soient, même les plus petits, sont des candidats choisis par le système. Donc, ce cadre de non-choix dont on se moque euh, quand il s'agit des États-Unis d'Amérique. On dit « Ah, les Américains, ils ont, les, ils ont élu, là, c'est est, est abruti. » Mais, mais est-ce que les Français pensent réellement que quand Macron sera président de la République, les Français auront élu Emmanuel Macron non, non Non Les Français auront chacun cru euh, faire un choix mais ce choix, de toute manière, il est complètement biaisé et piqué, parce que moi j'explique toujours que ces déchéances pestilentielles, ces élections présidentielles, ce sont les élections emblématiques de la Ve République. C'est-à-dire, la Ve République, la Constitution de 1958 a été mise en place pour justement élire un roi, élire un monarque. C'est quand même Charles de Gaulle qui a créé cette Constitution, et que, et que de toute manière, participer à ces élections, c'est comme s'asseoir à, à une table de jeu, jouer au poker contre des tricheurs professionnels. C'est le meilleur moyen de perdre tout son fric. Et, et donc, tous les espoirs qui sont nourris euh, par les différents candidats, parce qu'il ne faut pas le nier. Moi, quand j'entends Mélenchon reprendre mot pour mot ce, le, ce que disait le candidat François Hollande, c'est-à-dire un référendum dans le cadre de son quinquennat contre le nucléaire, la fermeture de Fessenheim, Fessenheim, dont l'ex euh, de l'actuel euh, parasite de l'Elysée a dit que Promis juré craché ouais, en, là, 2010... en 2019, les deux vieux réacteurs de technologie américaine de Fessenheim seront enfin fermés. Mais de qui se moquent-on Il y a marqué du con ici il hein, y a marqué du con à l'envers, comme ça, dans le rétroviseur, on voit quand j'arrive. Non, Et c'est-à-dire que la, la réalité, c'est qu'il faut bien comprendre que ces promesses non contractuelles de 2012 sont les mêmes que celles de 2007, de 2007 et sont exactement les mêmes que celles de 2017. Et donc, aux mêmes causes, les mêmes conséquences. Et par contre, je crois que la, la déception va augmenter. Mais ce que je sais, c'est que dimanche, moi, je peux vous donner le résultat. Il est certain que les abstentions et les votes blancs représenteront entre 50 à 60%. Et donc, ça veut dire quoi ça veut, ça veut dire que le système est déjà mort. Il, il est mort sur pied et, de toute manière, ils pourront essayer tous les replatrages. Euh, ça, ça ne, cela ne servira à rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus que l'autorité. Et c'est pour ça qu'il est important de laisser cette impunité du chien. Parce que l'impunité du chien garantit celle du maître. Parce que demain, comment est-ce que tu veux gouverner alors que tu sais que tu n'es plus représentatif si tu n'as pas des gens avec des matraques qui peuvent aller euh, dresser les gens qui euh, se, se disent opposés à ce que tu veux leur imposer. Parce que aujourd'hui, n'oublions pas, ça fait plus d'une décennie qu'on nous impose l'Union européenne et cette Union européenne. Que ce soit Marine ou que ce soit Jean-Luc, quand ils en parlent dans les médias, ils disent « Europe ». Mais non, mais non, l'Union Européenne n'est pas l'Europe. L'Union Européenne, c'est le traité Euratom, et donc c'est quelque chose qui est constitué sur quelque chose qui est complètement antinomique avec la vie. Et en plus, quand ça a été mis en place dans les années 50, on a sorti le bobard qu'il n'y avait que le nucléaire qui permettrait d'avoir une indépendance énergétique. Mais quelle indépendance énergétique quand on va tout chercher tout l'uranium en Afrique donc, et quand il y a eu des études en Angleterre, dont on le sait, après la Seconde Guerre mondiale, elles ont été pipées. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs à qui on a donné des milliers de livres anglaises, en 1945, pour qu'ils créent une étude pour discréditer toutes les énergies renouvelables. Solaire, éolien, devait être décrit comme n'étant pas euh, adapté à une société développée. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce criminel mensonge, il continue à être reproduit. Personne n'imagine une société post-industrielle. Quand on entend les candidats, ce sont des candidats de croissance. Ils te parlent de quoi Ils te parlent de sous-marins aérobiques vendus à la Fédération d'Australie. Euh, à chaque fois, quand on vend des armes, on te met en face et on te dit « Mais ne raconte pas n'importe quoi, nous on est des responsables, on sauve des emplois. Ben, » Moi je suis désolé. Si, si être français, ça consiste à avoir un emploi pour fabriquer des bombes, des obus, des munitions, ou des sous-marins, eh bien moi je dis non, je préfère ne plus être français. C'est-à-dire j'estime que la vie des peuples n'a pas à nourrir d'autres peuples. Et donc ces États dressent les peuples les uns contre les autres. Et aujourd'hui, ces gens qui sont au service de l'État dressent les Français les uns contre les autres. Et moi je le vois quand je m'exprime. On me dit « t'es avec Marine, t'es un sale fasciste ». Et si je vais voir des, des mecs du Front National et je, et, je, et je dis vous êtes des racistes, vous êtes des rétrogrades, on va dire ouais t'es un enculé de mélenchonnière de mes couilles. Et donc qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui il n'y a plus de débat, aujourd'hui on est dans l'invective, on est dans l'insulte. Ici on a des gens qui vont voter Mélenchon. Est-ce que je vais leur dire euh, pourriture, débile mais non Mais non Je ne serai pas un démocrate. Et le vrai problème, c'est que la démocratie est en péril. La paix civile est en péril. Et que ce sont les candidats qui la mettent en péril. Et aujourd'hui, dresser les Français les uns contre les autres, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et moi, je dis, ces irresponsables sont au pouvoir. Il ne faut pas oublier que l'actuel Premier ministre est l'ancien ministre de l'Intérieur. Et c'est par sa faute que des centaines de Français ont été tués sur le territoire français parce qu'ils protégeaient les ventes d'armes et on sait très bien qu'il s'agit en fin de compte de ce qu'on appelle les dégâts collatéraux des excellentes ventes d'armes 2016. 160% d'augmentation des ventes d'armes en 2016, 160% Et on voudrait qu'aucun Français ne soit touché dans sa vie, dans sa chair alors qu'on tue par notre intermédiaire l'Arabie Saoudite Bombarde le pays le plus pauvre du monde, le Yémen Le Yémen est bombardé avec des armes françaises. Et quand on s'intéresse au terrorisme, eh bien, Boko Haram, 40% de ses armes sont d'origine française. qui, qui, qui a, a cassé l'embargo sur les armes en Syrie L'Union européenne que Marine et Mélenchon appellent l'Europe. Donc il faut arrêter les, les, de raconter des conneries. Moi ce que je sais, c'est qu'en 2002, l'Union Européenne a obtenu le prix Nobel de la paix, le prix explosif de la paix. Comme Obama d'ailleurs, qui est le président qui a le plus augmenté euh, les dépenses d'armement aux États-Unis depuis 1945, a obtenu le prix Nobel de la paix. Et bien l'Europe a obtenu le prix Nobel de la paix. Et que fait l'Europe Eh bien elle signe des accords avec le Royaume confessionnel du Maroc, 30 millions d'euros, pour posséder le droit de pêcher toute la faune en face du Sahara occidental. Sahara occidental qui est annexé, dont les populations locales sont sous le joug d'un État. Et donc on le voit bien, les peuples, les peuples autochtones, les peuples sont sous le joug des États. Et à partir de là, comment est-ce que Mélenchon peut venir et nous expliquer qu'il faut rentrer dans un accord avec l'ALBA Qu'est-ce que c'est que l'ALBA Eh bien il faut bien comprendre, ces traités intergouvernementaux et transnationaux sont des traités entre les États. Et ça ne peut pas être bon pour les peuples. Aucun traité entre États ne peut être bon pour un peuple. <coughs> Ce que je constate, moi, par exemple au Venezuela, parce que j'ai une partie de ma famille qui est, qui est au Venezuela, c'est que Chavez et la famille de Chavez, ils se portent financièrement extrêmement bien. Alors, comment des gens qui ont viscéralement le qui s'usent la vie quoi, pour défendre les, les plus pauvres et le peuple, comment ces gens-là peuvent être riches à concurrence de milliards de dollars Comment est-ce qu'on peut taper sur l'épaule et se faire taper sur l'épaule par un type comme ça non, moi je dis c'est inacceptable, c'est inacceptable. Moi, le fils de Castro avec son yacht, avec son truc, c'est inacceptable. C'est pas du tout critiquer la révolution cubaine. La révolution cubaine, ce sont les Cubains, c'est le peuple cubain qui l'a fait, c'est le peuple cubain qui l'a payé. Ce sont des Cubains qui ont passé des dizaines d'années en prison parce qu'ils n'avaient pas le droit de parler. C'est pas Mélenchon. Et aujourd'hui, justement, si les peuples veulent la paix, c'est qu'il doit se déclarer la paix malgré tous les gens qui les dressent les uns contre les autres. Et ce n'est pas en participant à des accords entre nations qu'on va réunir les peuples. Au contraire, on va participer de leur division. Et aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que participer de cette division, oui, c'est être irresponsable. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno, ou ce qu'en pensent d'autres. Euh, moi, ce serait comment ressortir des traités internationaux euh, Parce que c'est bien gentil de pouvoir... Euh, euh, moi, j'aimerais bien avoir une réponse euh, là-dessus. Comment peut-on demander, par exemple, à, une, à un peuple démocratique d'essayer de, d'avoir de, de, le, le, le, le pouvoir, alors que si jamais, admettons, hein, je, vais, je, vais, je vais donner cet exemple-là, si jamais les, un, une nation arrive à gouverner par le peuple est-ce que tu penses que les accords internationaux seront en mesure est-ce que tu, tu penses que les accords internationaux seront en mesure de, de, de te laisser faire gouverner un peuple et, et essayer d'obtenir une démocratie euh, citoyenne je pense que la première chose qu'ils vont faire c'est au contraire attaquer le peuple le peuple qui veut s'en sortir de façon démocratique par lui-même et instaurer une justice citoyenne avec une, euh, une valeur travail citoyenne. Euh, la seule chose qui peut y avoir, à mon avis, la seule chose qui peut y avoir, c'est un boycott de tous les pays avec les traités internationaux contre le pays qui veut s'en sortir tout seul. Non mais je vais t'expliquer, on a refusé par référendum le 29 mai 2005, le projet de traité de constitution pour l'Union européenne, et pourtant, et pourtant, ça n'a pas empêché en 2008, alors, oui. euh, de, de, les, la représentation nationale, celle dont Mélenchon vante souvent, de le, le nous faire passer, de, de, de sous forme du traité de Lisbonne, qui est une copie du, en, en, en 2008, on nous l'a voilà. remis. Donc, donc, quand on nous parle de référendum sur le nucléaire ou de référendum, voilà. alors que ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas respecté un référendum important, eh bien, on sait très bien ce qu'il en est de la démocratie. Le, le, le en dernier, forme. voilà, c'était de 2005. Le 29 mai 2005 a été, euh, on, on s'est passé de l'avis du peuple pour euh, lui remettre. Euh, en 2008. Donc euh, la question, moi, que, que je me pose, c'est si tu arrives vraiment à avoir une démocratie populaire, hein, c'est-à-dire euh, instaurer euh, le, le souhait du peuple et qu'il puisse gouverner son, son propre pays, les accords qu'on a passés de façon internationale, comment on peut s'en se, dégager Comment peut-on sortir de là, si, si ce n'est que tous les pays du monde seront alliés contre eux. ce petit peuple qui veut s'en sortir tout seul. On va te boycotter, on va, on va t'empêcher de pouvoir t'en sortir. Il ne faut pas qu'il y ait un exemple. exemple. Ben C'est ce qui se passe en Grèce actuellement. Actuellement, la Grèce tout à, tout à fait, voilà. la, la Grèce est contrainte, bon. et, et, et il n'y a pas de solidarité entre les peuples, la non. Grèce est contrainte de rembourser une dette qui essentiellement, Abyssal, voilà. qui, essentiellement est liée à des achats d'armes à l'Allemagne et à la France. Et notamment, on a trouvé le moyen Donc. de leur vendre des chars d'assaut pour un archipel. C'est-à-dire que moi je trouve ça oui. extrêmement. Et donc, agiter les peurs de guerre, comme fait le camarade Mélenchon, hein, par, par rapport à ce qui se passe euh, actuellement, soit en Corée ou autre, et, euh, on est proche de. Non, non, c'est très important ce que je suis en train de dire là, parce que, parce que des. des des, des risques de guerre, mal, malheureusement, il y en a beaucoup, et je passerai la parole après à notre ami, parce qu'il a, il a levé le doigt pour euh, s'exprimer. Donc je vais faire bref, mais des risques de guerre, il y en a toujours eu. Donc aujourd'hui, les candidats qui disent « votez pour moi pour éloigner un risque de guerre qu -ce qu », qu'est-ce qu'ils font Ils agitent la peur, et, et ça, agiter la peur, c'est ce que font tous les fascistes. Moi, je dis, pour lutter contre la guerre, il faut lutter contre l'armement. Moi, tous les salons Rossatori, je suis là, hein tous les ans, je jeûne 4 jours à l'eau entre le 6 et le 9 août contre, les, armes thermonucléaires, contre les, les armements thermonucléaires terroristes de la France. Et donc, je dénie le droit à des gens qui ne font pas ça de parler à ma place de paix. La paix, elle se bâtit tous les jours. Comme disait Théodore Monod, qui, parce qu'on dit, qui prépare la paix, voilà, qui veut la paix, prépare la paix. Il a renversé la, la, la, la phrase ignoble de César, qui, qui disait... « Qui veut la paix prépare la guerre ». Non, « Qui veut la paix prépare la paix ». Et le seul moyen de préparer la paix, c'est déjà de faire la paix en soi. Moi, je ne mange plus de viande. Je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool. J'évite de prendre des véhicules motorisés. À partir de là, mon bilan carbone, par rapport à celui de Nicolas Hulot, hein, qui roule en 4x4, eh bien, il est, il est extraordinaire. Alors, c'est sûr que je ne suis, je suis, je suis pas médiatiquement, je ne représente pas l'écologie où je ne représente pas la décroissance comme Pierre Rabhi, alors que c'est un anthroposophe euh, qui n'a rien à voir avec la décroissance ni, ni avec la permaculture, mais, mais les médias ont substitué à nos yeux des gens qui, dans leur vie, euh, pratiquent le système et qui, qui reprennent un discours. Et là, par rapport à l'environnement, entendre léco le, et ces conneries-là et de voir Mélenchon se plaindre que lui, quand il voyage, il prend les classes à faire parce qu'en euh, avion, dans les autres classes, on est mal assis, mais moi, je, je, je, je dis, c'est se ce foutre de la gueule de tous les gens qui vont prendre leur retraite à 65 ans et qui, tous les jours, prennent les transports en commun en région parisienne, hein, et qui sont debout et entassés. Hein, Monsieur Mélenchon, candidat du peuple de mes couilles. Voilà, je tenais à le dire. Voilà. Alors, je voudrais rebondir sur deux points que, que je partage ton avis. Par exemple, sur Flamanville, il faut savoir qu'à Flamanville, c'est... Euh, moi, j'ai vécu en Normandie, j'ai vécu, vécu à, à 200 mètres du site de construction avant que... Et du jour au moment, on a la police qui veut nous chercher, nous a dit bah, écoutez on va construire quelque chose ici, il faut sortir. <rire> C'est-à-dire que ma mère a été évacuée de la maison alors qu'elle était enceinte et que ah, bah. euh, on n'avait pas le choix en fait. C'était euh... le progrès voilà de la est ça. Et sur le deuxième point où je voulais rebondir, c'est sur l'élection présidentielle de cette année. Il faut savoir un truc, c'est qu'il n'y aura jamais 60% tellement l'élection présidentielle d'abstention, comme tu dis, tellement l'élection présidentielle elle est compliquée cette année. C'est-à-dire que les gens ils vont aller voter, moi j'ai entendu des gens, j'ai tracté pour Mélenchon cet après-midi, alors oui je suis Mélenchoniste et oui je vais voter Mélenchon, et moi j'ai pas envie droit droit. de je, je le dis, j'ai pas envie de. Non il a le droit, mais il a le droit de l'exprimer, c'est le bah, de... bah, ça, la liberté ce d'expression. C'est important. Bah, il oui. faut savoir un truc, c'est que cet après-midi, j'ai failli me faire me faire frapper par des gens qui votent Le Pen. Là, ah oui mais c'est ça le problème Et le monsieur est venu m'a dit Et je vais être vulgaire et désolé pour les oreillers qui écoutent On m'a dit va te faire enculer si tu bouges je te colle une droite et je te plante Oui oui bah oui Il bah, faut le dire c'est la vérité ouais. Donc euh, alors que juste avant J'avais vu des harmonistes qui étaient super gentils Bon déprimés mais super gentils <rire> Le mec limite est venu mort en pleurant Il m'a dit bah écoute je vais voter pour vous parce que là je, je peux plus <rire> Et j'ai vu des fillonistes ah, je ne sais pas anti-quoi il est mais là je pense qu'il est surtout anti-anti-8%. Euh, euh, anti et euh... et j'ai vu des fionistes qu a, avec qui on a bu un verre. Donc bon. Et là j'entends des mecs me dire va te faire enculer, je vais te planter. Ça, me... ça prouve d'une un, partie que l'élection présidentielle n'a jamais été aussi tendue. Et comme ouais. tu dis, la séparation des peuples est faite par les candidats. Mais je voudrais rebondir sur une chose que Philippe Poutou a dit en direct à la télé, et ça m'a marqué parce qu'il l'a dit. Il a dit. Sur 11 candidats, il y a 10 voleurs et moi je fais partie des gentils. Alors monsieur Poutou, je vous rappelle juste que il y a 4 ans, euh, et euh, j'ai des témoins, vous étiez à la fermeture de PSA Sochaux. Vous étiez pour la fermeture de PSA Sochaux et pour l'extradition de PSA Sochaux en Chine. Je vous le rappelle juste comme ça, juste pour que vous remettiez la mémoire à l'endroit. Donc vous êtes autant pourri que tous les autres. Et en plus vous faites 5%. C'est une autre histoire. Donc arrêtez de dire vous vantez vos mérites, arrêtez, parce que vous êtes autant pourri que les autres, voire pire sur certains cas. Je prends un autre exemple, Monsieur Fillon. Alors M. Fillon, c'est la blague de l'année. On a, on a sanctionné Nicolas Sarkozy pour des choses qu'il avait faites, qu il n'a jamais été en prison. Monsieur Fillon, il doit quelques milliards d'euros à l'État. On va lui dire, mais Monsieur Fillon, présentez-vous à l'élection prudentielle. Je veux qu'aujourd'hui, tous les candidats qui se présentent à l'élection prudentielle n'aient pas d'affaires. Réellement. Si moi, je veux qu'il se présente avec son code du travail. Qui voilà, c'est euh, ça. parce j'aime ça. J'aime ai, bien me faire fouetter les fesses tous les soirs, Monsieur Fillon. Donc, venez, venez, on va en discuter. Mais je pense que le premier qui sera retourné, c'est vous, Alors, pas moi. Alors, si sort le petit Nabou Bossu, avec le code du travail, là, je... Ah, mais je prends les deux, Sarkozy, Fillon. Et je, je, je laisserai la parole après à mon ami qui est en face de moi, mais je vais terminer sur une chose. Monsieur Hamon, monsieur Macron et madame Le Pen, la sortie de l'Union Européenne, c'est une chose. Le dire, c'est bien. Le faire, c'est mieux. Parce que monsieur Mélenchon, ce qu'il a proposé, c'est de réécrire les traités européens. Certes, il faut le non, faire. On veut pas les réécrire, on veut plus de cette Union Européenne. Il ne s'agit pas de traités voilà. européens. Nous, ce qu'on veut, par contre, monsieur Mélenchon, c'est sortir de l'Union Européenne, c'est sortir de cet euro qui nous bousille. Je prends un exemple. Hein. Alors, le Coca-Cola, à l'époque, quand je l'achetais en franc, moi, il me coûtait 1 franc. Aujourd'hui, aujourd il en coûte quasiment 30 30 francs pour un Coca-Cola. C'est quoi la prochaine étape La sodomie, c'est 200 euros. Parce que là, ce tarif-là, euh, moi, je veux bien me faire payer. <rire> voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, mais je suis d'accord avec toi. Quel est ton prénom Johan. Johan, je suis d'accord avec toi. Par contre, je ne sais pas si sortir de l'Union européenne, ça sera... Ça sera une solution. Euh, je pense que l'Union européenne, au départ, c'était une très bonne idée. Oui. Après la Seconde, seconde Guerre mondiale. À... Non, non, non c est c est pas le communisme, au tout départ, le communisme, c'est une très bonne idée. Au tout départ. Comme la c'était c'est une très bonne idée. Non mais il n'y a, de... a pas eu de, de conflit avec les Allemands, avec les ah, Anglais, c'est ça que je vous dis. Non mais il faut voir la construction. Pourquoi là Non, il y, y a la construction européenne. Elle s'est faite sur... pour éviter la guerre. Mais euh, moi, est je... sur la communauté du charbon et de l'acier. Elle ne s'est faite pas pour des pour industriels sortir, par coupe, pour sortir en après-guerre. La archi construction européenne, elle s'est faite pour éviter encore une autre guerre au sein de l'Europe. Bah bon, hein. Maintenant, ça a <rire> raté. Maintenant, ça a raté. On est, on est à... Il n'y a, a plus qu'une étincelle pour foutre une Troisième Guerre mondiale. On, est parce on est... il y a depuis la fin de la voilà. Seconde Guerre mondiale. La question la qu'on question qu qu pourrait Congo. se poser, c'est est-ce que... Euh, moi, je, je crois peut-être la sincérité de Mélenchon dans le sens où euh, il y a une possibilité avec lui de, de changer la gouvernance européenne. Et en changeant la gouvernance européenne, ça serait... De, de demander aux citoyens de faire une constituante de façon à ce qu'on puisse euh, économiquement démontrer qu'on peut s'en sortir autrement. Bon, Pour ça, il faudra sortir des traités de l'Union européenne. Et euh, bon, il y, y a plein de choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui. Euh, mais il y a une chose qui est très intéressante. C'est que lui, ici, il met le il met le pied pour qu'on puisse euh, faire une constituante citoyenne. C'est à ce moment... Moi, j'ai je, je, envie de voter pour lui, c'est parce que j'ai envie qu'une fois qu'il sera élu et qu'on met le pied pour faire une constituante citoyenne, que nous tous, on lui impose notre constituante citoyenne et pas la sienne. C'est ça qui m'intéresse, parce que ce que lui propose... Euh, je suis pas tout à fait d'accord il euh, y a des choses qui m'intéressent pas du tout euh, faire, faire une Europe, euh, faire une, Europe euh, une coalition européenne des pays européens pour euh, que ça soit une Europe sociale je suis d'accord mais si c'est pour rentrer dans la compétition et continuer dans ces principes là là je suis pas, je suis pas d'accord avec, euh, avec mélenchon je ne suis pas d'accord aussi à ce que tout revienne, par exemple, tout étatisé, parce que tout étatisé, ça reviendrait à dire que c'est un représentant de citoyens qui va décider à la place des citoyens, et euh, si lui, il s'en va, et que demain, il y a un dictateur, euh, le dictateur, il pourra soumettre le peuple, à son tour, à, à une dictature. Euh, donc moi, j'en veux pas non plus. Et... C'est là où il euh, y a un espace de temps qui va se faire. C est, c est, si jamais il est élu, est, il va y avoir un, un espace qui va être entre un an et trois ans où il y aura une constituante citoyenne pour créer la sixième république. Et si c'est une république citoyenne, nous on peut la, la définir par nous-mêmes et empêcher que ça soit un président. Moi je suis, je ne suis veux pas de président de la république. Je veux un gouvernement avec un, un premier ministre qui gouverne. Pas de république non, non plus. Euh, si la, la république c'est une nation, c'est une la nation. Non parce, parce là, que moi, le, la... le, le, le, le, le, président, le président, le président, il, il se sert, <rire> il se sert du premier ministre pour euh, fusible, pour être un fusible. Lui il reste et il fait sauter son gouvernement. Donc euh, il reste toujours en place. Mm -hmm. euh, Tandis que dans une. Les Anglais, ils n'ont pas, pas de président, ils ont un Premier ministre. Et eh bien, euh, si le Premier ministre ah, il saute, le, le, gouvernement, le gouvernement saute aussi. Donc, euh, en fin de compte, ils, ils sont beaucoup plus démocratiques en Angleterre, parce qu'il n'y a plus la monarchie. Malgré qu'il y ait la reine, il n'y a plus la monarchie. Mais c'est Non, le gouvernement, si jamais il y, y a un. Il y a le gouvernement. Si le Premier ministre il n'arrive pas à mettre en place son, son gouvernement et gérer, il est obligé de démissionner au bout de trois mois, je crois. Donc euh, il faudrait faire, dans le même principe, supprimer le président de la République. Mais qu'est-ce que ça change Une guillotine Il y aura toujours mais... des gens qui sont Qu'est-ce que ça change Non, alors le, le gouvernement. Le gouvernement avec le gouvernement, avec son premier ministre, mmh. s'il si est en, mis en, en minorité, il, en minorité eh ben, il, il est obligé de démissionner au bout de trois mois. Alors après, on il ne gouverne pas, il faut en mettre un autre. Et si on en met un autre, il est mis en minorité au bout de trois mois. Alors, ben, on change tout le temps. Non mais c'est bien de changer tout le temps, mais si on change tout le temps, c'est qu'il n'y a plus une ministre Moi je pense que justement, on les le journée une journée, ou une ouais, heure ça, non, ça, mais pour, pour ça pour je suis d'accord une heure, enfin deux heures c'est ben. de... la transition qui peut y avoir, c'est la transition et c'est là que ça va être très difficile, ah, voire même impossible non mais il n'y a pas de transition a... c'est comme la, comme la, la transition la entre la 5ème république et la 6ème république mais c est, c est quoi, la transition. je finis, je finis, je finis, je finis. Non, je finis laisse moi grave. finir, la transition entre la 5 et la 6ème république c'est qu'il va y avoir un, las de, un laps de temps pendant un an, voire deux ans voire trois ans, parce que quand il y a eu la première constitution française euh, après la, la Révolution, et elle a mis trois ans et demi pour se faire. Et comment un président aujourd'hui, sous la Ve République, comment il peut gouverner pendant deux, trois ans C'est impossible. Là, il y, y a un dilemme. À la 49.3. Il y a un dilemme, il ne peut le 40, pas gouverner. Avec le 49.3, ils euh, ont gouverné contre la vie de tout le monde, c'est parfaitement possible. Oui, mais et là... C'est justement pour ça... Non, non, mais c'est ce que là, non. on parle de transition. Ça, ça me fait penser à la transition énergétique. Moi, je vais vous dire une chose. La transition énergétique, c'est criminel. C'est C'est criminel. C'est-à-dire que la catastrophe, c'est pas une transition. Au Japon, quand, les, quand trois réacteurs de Fukushima euh, sont complètement hors miroir, contrôle et ouais. explosés... La, la catastrophe, elle est immédiate. Bah, C'est une transition. Elle est, elle est immédiate, mais ce plus une transition. Si, parce que une non, transition. Une, une transition, il y a l'idée d'une progression ah bah d'un point A à un point B. Bah non, Là, bah, il n'a pas dit ça, il... Mélenchon, non, il parle non. de transition. Oui, il n'a pas dit que ça allait transition. Mais il n'y a pas de transition. La catastrophe, la catastrophe nucléaire, comme elle est perpétuelle... C'est pas une transition parce que tu n'arrives jamais au pas, point B. Tu hein. arrives, arrives, arrives jamais au point B. Non, tout, du moins, tout du moins dans un temps humain, tu n'y arriveras jamais. Oui. Parce que on, là, on arrive dans des temps qui ressemblent plutôt aux aires géologiques, donc il faut compter parfois en non, millions d'années. Donc, pas là, actuellement, on est par rapport aux disparitions d'espèces. Parce que quand une espèce est disparue, là, c'est du définitif de chez définitif. Hein, elle ne reviendra pas. Ouais. Même euh, avec du génie génétique, elle ne reviendra pas. Ouais. Donc, Sauf souvent dans l'espace-temps. C'est la même coupé. chose que pour les forêts ouais. primaires. Coupée, la forêt primaire n'est plus primaire, elle est secondaire. Oui, mais je si reconnais plantes. avec moi que si on regarde notre société actuellement en train de disparaître, si on la regarde d'une planète qui a un million d'années-lumière, en fait, on la verra maintenant. Tu vois ce que je veux dire ah tu, tu la verras il y a un million d'années. Oui, bah donc, bah, dans ce qu'on fait nous, disons que demain, on est tous morts, mm -hmm. parce qu'il y a une bombe atomique. En fait, c'est pas vraiment vrai. Parce que dans un million d'années. On ne saura, nous, oui. maintenant, en train de dire des... Enfin, en dire... Train de dire des conneries. Oui, voilà. Donc, il donc, n'y donc, a pas franguil. de disparition. C'est l'histoire d'espace-temps. Puisqu'il oui. n'y a pas de présent, ni de passé, ni de futur. C'est pour ça que Mélenchon vit dans l'erreur totale. Parce qu'il pense qu'on peut faire une transition. Donc, on peut imposer un nouvel espace-temps qui, qui arrêterait le temps. Mais, je suis Mais dévoilé, on ne peut pas moi. arrêter le temps. Non. Donc, non, c'est moi qui dis ça. Ah, c'est pas, pas Mélenchon Non, c'est moi qui dis Non, parce que Mélenchon, il avait écrit un bouquin très intéressant, ce qui s'appelle « La théorie du chaos ». Maintenant, il ne veut pas trop le montrer. C'est dommage, parce que moi, j'ai la couverture. Non, c'est <rire> le, le, le, le, le cas. Alors, le judocard. Le judocard, il doit y avoir une transition entre le moment... La transition qu le qui le doit se faire entre le moment où il va être élu, si jamais il est élu, hein. C'est pas dit il ne sera pas élu. Mais ça m'étonnerait. Ah non, parce que s'il est en tout, tous les gens de droite, c'est dans 68 voteront oh. pour le mec de droite. Donc c'est pour ça que Mélenchon en fait non. travaille avec les mecs de droite. Évident. Je sais pas. Bah ben si pour empêcher qu'ils en passent Bah C'est évident. Si Mélenchon au second tour, non. les gens disent c'est les communistes, c'est les rouges, blancs, comme en 68, ils revotent à fond pour. Là, là ça fait ça fait 90%. Il n'y a pas un élu de gauche. Ils diront il y a le PC, il y a la gauche, crac, on est, on est tous pour la droite, tu vois, c'est sûr. Donc c'est pour ça que Mélenchon, en fait, favorise la droite. Pour être sûr qu'au dehors, il n'y a pas de des gens à contrôler. Parce que les gens à contrôler, ils sont hors du temps. Ils sont hors de l'espace-temps. C'est ça qui est passionnant. C'est ça que Roger ne veut pas comprendre. Il n'y a pas de catastrophe parce qu'il y a un espace-temps qu'on ne peut pas comprendre. Ce que tu vois n'est pas ce que tu vois. tu vois. Ce que tu entends n'est pas ce que tu entends. Donc en fait, il ne faut pas rester dans le monde tel qu'on est. Il faut s'élever. Voilà, s'élever ou je sais pas. Allez, Et peut-être qu'il faut alors. se coucher d'ailleurs. — Il y a une notion une intéressante ce dans ce que tu dis. mais C'est pas une transition qu'il va y avoir. Le, si jamais euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, il est élu, hum. il y aura obligatoirement une transition ça entre sera le moment. — Pourquoi tu veux qu'il qu serait élu ?— C'est pas qu'il serait élu. c'est lui, et le moment où il y aura une constituante citoyenne qui va se taire, qui va mettre obligatoirement un an, deux ans, trois ans non, un an, il pour dit. se mettre à Lille, il était formel, Mais la comment Il n'y a aucun gouvernement qui vous gouverne un an, un an et demi sans gouvernement. Mais il n'aura pas de gouvernement. Voilà le problème. Il n'aura aucune mais majorité il va, nulle part. Mais il il, il n'aura pas le Sénat, il n'aura pas l'Assemblée nationale, rien, il n'aura rien du tout. Bah, et comment il peut gouverner Voilà pendant bah, pas le temps de la, la, la, la, la lui Il ne veut pas, pas, pas, pas, pas gouverner. Il ne veut pas gouverner. Il ne va pas s'emmerder avec une patate chaude. Alors deux points. Mélenchon il a jamais dit qu'il voulait gouverner. Il a dit qu'au bout de deux ans, si sa constituante était votée, il partirait. Oui. Ça c'est son texte. Maintenant je vais rebondir sur une chose et ça m'énerve d'entendre ça depuis tout à l'heure. La troisième guerre mondiale elle est commencée, que tu le ouais. veuilles ou non. Depuis 1945. Depuis 1945, mais même pour ceux qui, ont, qui sont encore dans l'hypothèse qu'elle n'ait pas commencée. Je te rappelle juste qu'aujourd'hui en Syrie il y a 7 ou 8 pays qui sont là-bas. Ouais. 7 ou 8. Mmh. D'accord Qu'en dehors Voilà. Qu'en Afghanistan. Ouais. Il y en a entre 14 et 15 engagés. C'est quoi la MOAB Oui, c'est des... Je te, des juste, je te rappelle juste que... Je te rappelle juste que là. pour l'instant, entre oh. la Corée oh. du Nord, les états unis et la Russie, on a la limite de l'explosion. Donc l'étincelle a eu lieu, t'inquiète pas. Et je vais te dire un truc, c'est que la Corée du Nord a déjà visé ses missiles prêt à tirer sur les états unis hein. okay. Donc, Moi, ce qu'il faut aujourd'hui savoir, c'est que moi, j'ai des amis qui sont dans l'armée régulière française. Ah, Réellement, qui ont été engagés au Mali. Ça, c'est un scoop. Ils m'ont dit quoi Ils m'ont dit on n'a jamais été aussi bien accueillis qu'au Mali. Réellement. C'est-à-dire que les mecs qui sont arrivés au Mali, c'était des dieux, sauf qu'il y en a deux qui sont morts en arrivant. Mais par contre, ils ont été bien accueillis. En Afghanistan, Trump, ce qu'il a fait en Syrie, il a fait 59 morts. Et pas que des gars de euh, je sais pas où. Hein. Pas que des gars de Daesh. Ouais, hein. Il a tué des civils aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais, confirmé. Confirmé, confirmé. À un moment donné, si c'est pas la troisième guerre mondiale, je sais pas comment ça s'appelle. C'est peut-être peut Noël pour certains, ouais. mais pour nous c'est la Troisième guerre, dire... guerre mondiale. Et je vais te dire un truc, l'attaque au gaz chimique, L'attaque au gaz chimique, Il y a des preuves qui montrent, en Syrie, hein. il, y a des peurs, il y a des preuves qui montreraient que c'est peut-être même pas Bachar el-Assad qui l'a fait. Ce serait peut-être des rebelles qui sont plantés. Donc je veux bien que Trump tire sur n'importe qui, mais qu'il fasse attention quand même, qu'il y a des enfants et des femmes là-bas. Ouais. Comme en Afghanistan, il a détruit des tunnels, mais il a tué des gens. Et pas que des mecs euh, de Daesh, d'ailleurs. Oui, mais mais excuse oui, pourquoi oui. Mélenchon, il reproche tellement à, à Bloom de ne pas être intervenu en Espagne pour soutenir les oui. pour soutenir les républicains espagnols C'est marrant. Il y a des jours où oui. Mélenchon, il dit, faut intervenir, il euh, y a des jours où Mélenchon, donc, il dit qu'il faut intervenir, euh, par exemple en 36, contre, pour les républicains espagnole contre les fascistes, là, il faut vraiment intervenir. Et puis il y a d'autres jours, il dit qu'il ne faut pas intervenir. Dans la maire Le Pen, c'est pareil. C'est marrant, il y a des jours où il faut intervenir, des jours où il ne faut pas intervenir. C'est ça, je ne comprends pas bien la, la stratégie, tu vois. Enfin, moi, je dis ça à titre privé, comme ça, hein, mais quand même, si on avait bombardé une voie ferrée en 40, il n'y aurait pas eu la choix. Mais, mais la, la voie ferrée... Elle est... Eh ben, c'était la nation, on ne pouvait pas bombarder la voie ferrée parce que la voie ferrée... Par, parce qu'il y, y avait, parce que y avait un, un général anglais qui avait demandé euh, à Churchill, mmh. il avait été le voir dans son bureau, ce mmh. général était responsable des prises de vue aériennes. C'est mmh. d'ailleurs en Angleterre qu'on a mis au point les autofocus mmh. parce que c'était pour les appareils photo qui étaient sous les avions anglais qui survolaient l'Allemagne. Donc, on avait cartographié et photographié mmh. tous les camps d'extermination nazis. On avait compté les baraquements. On avait déterminé en fonction de la taille des baraquements le nombre de gens qui transitaient dans ces camps. On avait déterminé très exactement le, le nombre de personnes qui disparaissaient parce qu'on voyait les trains arriver et les trains partir. À partir de là, ce général n'a plus tenu et il a demandé un rendez-vous au premier ministre, à M. Churchill. Et dans une lettre manuscrite qu'il a laissée à ses descendants, qui n'a été ouverte qu'après sa mort, selon sa volonté, voici ce qu'il disait. Il disait « J'ai eu mon rendez-vous avec M. Churchill, je suis arrivé dans le bureau de M. Churchill, j'ai salué M. Churchill, J'ai dit « M. Churchill, vous vous dites bien que si j'ai demandé audience auprès de vous, c'est pour quelque chose d'extrêmement important. » Alors Churchill a dit « Allez-y, mon temps est compté. » Et il lui a dit « Voilà, on a toutes les preuves, toutes les photographies, les nazis exterminent les homosexuels, les juifs, les opposants politiques. » Les euh, Ziganes, les communistes, les, les, les Zigan, les communistes euh, par train entier, ils les, font, ils les ramènent de toute l'Europe, ils les tuent, ils les mettent en travail forcé, il faut intervenir. Et il a dit voilà, si l'on si bombarde les voies de chemin de fer qui arrivent au camp, et si l'on bombarde les baraquements, on va tuer des dizaines de milliers de gens, mais on va en sauver des millions. Et là, Churchill marque un temps et lui dit non. Le général reste devant, c'est le premier ministre qui vient de parler, il dit je marque un temps moi aussi et il dit permettez-moi d'insister monsieur le Premier ministre il s'agit quand même de la vie de millions de gens. Et là, Churchill lui dit c'est non et il faut que vous compreniez une chose. Alors, ah et là le, le militaire lui dit Mais pourquoi vous me dites non Et là Churchill a cette phrase et il dit Churchill m'a expliqué, il m'a dit je dis non parce que moi je suis un politique et vous vous êtes un militaire. Et donc il est sorti du bureau. Il est sorti du bureau. Mais c'est quoi la conclusion Et la conclusion, c'est que bah, on, la... parle de, on parle de révisionnisme. On parle de révisionnisme. Je vais te donner la conclusion. A, moi, je vais te donner d'abord la conclusion. On parle de révisionnisme mmh. quand il y a des gens qui disent que jamais il y a eu 6 millions de Juifs de, de gazés dans les camps. Eh bien, les vrais révisionnistes, ce sont les gens qui font croire que les troupes alliées ont découvert les camps à la fin de la guerre, alors qu'ils savaient sciemment que les camps étaient ouverts durant la guerre, et ils n'ont rien fait sciemment pour bon. pouvoir diaboliser bon. le régime Alors, ok. Alors moi, je dis ça rapidement, la conclusion, euh, c'est oui. pas oui. ça parce que Churchill, après, je suis un homme politique, donc j'agis en politique, et donc bombarde, Parce que je crois qu'il a ajouté, excuse-moi, la voie ferrée n'étant pas un objectif stratégique militaire, il est hors de question que je mobilise des, des avions pour bombarder une voie ferrée, qui n'est pas un objectif militaire, je préfère garder l'essentiel de mes forces pour la bataille de Stalingrad. Bon. Non, si, j'en étais un, y avait dit, les bon, J'en j'en ai pour deux minutes à ça. Mais c'est toujours la même histoire, c'est trop facile d'imaginer, voilà il y aura un Mélenchon ou un Churchill qui prendra des décisions. Ils ne sont que le fruit, ils ne sont que le fruit de choses inconscientes, de messages qui sont extrêmement difficiles à compiter, ils ne sont qu'un symptôme, c'est comme une maladie. Exactement. Les crétins qui disent « voilà, je suis malade euh, à cause de « j'ai le cancer parce que je ne sais pas quoi », ce n'est pas intéressant. Le symptôme cache le, le mal-être général, c'est très difficile. On ne, peut pas, on ne peut pas tu vois, dire euh, « c'est la faute à Churchill si on n'a pas, si pas bombardé », c'est comme dire, c'est la faute à Mélenchon, s'il ne se passera rien. Ces gens, le, le Mélenchon et le Churchill ne sont qu'une image reflétée de, no, de nos cerveaux. Tu vois, voilà. Un, merci, un hologramme. Ce, ce n'est que des projections de <rire> notre cerveau. Et c'est ça qui est intéressant. Et quand tu commences à dire, voilà, il y a un responsable, il y a un méchant Churchill ou un méchant Mélenchon qui a Je pas fait pas quoi, qu et ben, ça, ça, ça ne résout pas la question. Des tas de gens, pour ce point précis dont tu parles, des tas de gens savaient qu'il y avait des trains qui roulaient et ils n'ont rien fait non plus. Voilà. Tiens, pardon. Mais on va essayer de parler Donc, pour même moi, même plus. Moi, j'ai envie, de, envie de, quand même de conclure là-dessus, parce que moi, je, je vois je cette seconde guerre mondiale qui a été faite uniquement pour euh, en, entériner les acquis sociaux, la, la montée du social au, au sein de la vieille Europe. Et il fallait surtout faire un barrage au communisme. Et euh, la guerre, elle a été avant tout avec la bénédiction. Du Vatican, c'est qu'il fallait absolument tuer les communistes et dans les camps. Stalin était d'accord pour faire ça. Stalin était d'accord. Il a pas d'accord avec les Alliés. Après, il a pas d'accord avec les Alliés. Là, les instances financières du monde entier, dans le monde entier, ils ont fait avant tout des guerres pour. Euh, combattre les acquis sociaux. On fait pas. C'est une guerre économique, c'est une avant tout, c'est pas une guerre provinciale ou populaire. La que guerre soit. combat toujours les peuples et donc on va. C'est pour du fric, c'est pour de l'argent. Les, les seuls à qui profite la guerre sont les marchands d'armes. C'est les les pour faire des, des affaires Bien sûr, et business. Pour, gagner le, pour, pour gagner davantage. Yes. Il faut, passer, il faut savoir quand même qu'au cours du siècle des Lumières, les acquis sociaux avec euh, les pilotes des Lumières, c'est la, la, la, la montée du social et du socialisme. Et pour, pour en finir avec cette montée des, des, des revendications sociales, il y a eu quand même deux guerres mondiales. Il pas oublier, non Oui, mais alors, mais les guerres le mondiales, je crois que c'est à Hitler ou à Staline qui... Il y a eu la guerre Paris pense que la guerre mondiale, c'est le fruit des, des, des décisions de 5 personnes Là où il y alors. a eu le plus de victimes, c'était quand même en Russie, ça a été quand même le... Oui, mais pour le... Les, les communistes. Mais c'est pour... Moi, je suis en mode pour... élection. Hein Ceux qui financent okay. l'industrie hein, internationale. Hein. La crise de 29, elle a été, elle a été créée. quoi Parce que c'était des faillites. des faillites causées par la monnaie. Causé, causé par les, ceux qui faisaient du business tu parles des bienfaits de la civilisation en fait. donc ces gens là ils ont combattu avant tout, c'était les acquis sociaux là, par rapport aux acquis sociaux j'aimerais laisser la parole à, à Asna parce que à, Asna m'a parlé comme elle s'occupe souvent avec des amis réellement des réfugiés, c'est à dire elle est, elle est sur le terrain auprès d'eux et avec tous les problèmes qu'ont les réfugiés c'est à dire pour se loger se nourrir, se vêtir. Et donc j'aimerais qu'elle vienne nous, nous en parler de ces initiatives et puis de, de, de ce qui se passe actuellement. Est-ce que tu peux venir à SNA nous parler de tout ça Une femme qui s'exprime, il y a des là. Ouais, oui, euh, bon, bon, bon, bonsoir. Donc, euh, là, je, avant de venir ici euh, à l'émission, à un Radar, donc j'étais faire un tour euh, à bord de la Chapelle. J'étais euh, faire un tour à Port de la Chapelle, et puis bon, bah voilà, euh, j'ai été euh, euh, emmené du thé. Et, et puis voilà, donc les conditions, elles sont toujours, euh, voilà, aussi, aussi, aussi abominables, aussi injustes. Euh, voilà, il y en a qui, bon, ça fait à peu près, à peu près euh, deux, trois mois qu'ils sont dehors. Et voilà, et euh, voilà. Euh, et euh, et euh, ce qu'il y a, c'est que le centre, ce centre de la honte, là, le, le centre humanitaire, donc, euh, c'est du trio faciès. Voilà, c'est du, du trio fois sieste, donc euh, voilà. Euh, et, euh voilà. Donc, euh, il y a des Soudanais, des Somaliens, des Érythrées, tout ça et tout. Et ben, bon, voilà. Et euh, une autre chose, c'est qu'il y a une camarade qui fait du direct pratiquement tous les soirs. Et bon, elle descend, ses direct et tout. Donc, c'est pratiquement... c'est du direct, quoi. Donc, euh, voilà, c'est une cam un camarade qui dénonce les conditions. Et, et ce qu'il y a, c'est que, voilà, elle a été... Hum, en passant juste par là, par hasard, eh ben, elle a vu une équipe de Utopia, y compris euh, le responsable de Utopia 56. Ils étaient à la tirasse en train de bon voilà de voilà euh, de, de, de, de, de, de, de, de de boire, de boire quoi. Donc alors alors qu'ils sont euh, euh, normalement ils sont ils sont censés être euh, en service. En, voilà. Et ce qu'il y a c'est que cet argent, ces, ces aides subventions, parce que j'en suis sûre qu'ils ont reçu des aides subventions de l'État et aussi de la mairie, et donc cet argent qui est détourné à des fins personnelles, c'est-à-dire à des consommations personnelles, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, enfin je veux dire, euh, avec, avec l'argent qui est censé euh, subvenir aux besoins de trucs, de, de, de réfugiés ou précaires, ou euh, de toute façon, ces associations-là sont, sont euh, censées euh, pallier aux problèmes et euh, euh, à la vie de rue. Voilà, donc euh, ben, moi, bon, euh, j'ai mis en place une caisse, une caisse litchi, donc c'est pour pouvoir, parce que bon, ce qu'il y a c'est que c'est des réfugiés qui viennent, comme je l'ai dit, de, du Soudan, de l'Erythrée et tout, donc ils ont traversé le désert, ils ont traversé la Libye, et quand on sait ce que c'est aujourd'hui la Libye, c'est le chaos, c'est devenu un pays où, euh, où comment dire, euh, Dès qu'on vous attrape, bon, le subsaharien, euh, on réclame de vous euh, à payer une somme, une somme de six jours, Et que si jamais vous n'avez pas le nécessaire, on vous met en prison. Donc il y a eu des témoignages depuis 2014 euh, de, de trucs, des, des mauvais traitements, emprisonnements, tortures, euh, des viols, des viols de femmes... Euh, et c'est voilà avec des, des trucs des outils euh, euh, dont on n'y pense pas quoi. Donc euh, le pourquoi de cette caisse, bah, cette caisse c'est pour pouvoir euh, pouvoir euh, voilà, quoi, euh, acheter acheter ce qui ce qui est le minimum euh, vital, c'est-à-dire euh, une tente à défaut d'une tente peut-être acheter des, des euh, des bâtons et aussi des bâches pour pouvoir construire des tipis tentes. Euh, parce que bon, le centre, euh, ce centre-là eh ben, voilà, ils sont dehors à dormir par terre dans la saleté et tout donc j'ai mis cette caisse-là bah, pour pouvoir justement acheter euh, le minimum pour pouvoir construire des tentes ou alors bah, pour euh, euh, un, un café, un thé euh, acheter aussi des charges pour qu'ils puissent appeler leurs parents parce qu'ils sont partis euh, de, de leur pays en quittant euh, père terre, mer, terre, euh, et, et tout ça, pour fuir, parce que, euh, voilà, ils sont persécutés, inquiétés, voire même, ils ont des proches qui ont été assassinés. Donc, ce qui se passe, c'est que le gouvernement, bon, tel que le gouvernement soudanais, il envoie des, des milices dans les villages et donc bah, pour, euh, pour les inquiéter. Et puis bon, euh, ils vivent c'est pas pas des pavillons hein, ici comme, comme ici en Europe. Hein. C'est euh, voilà, des, des gourbis, c'est des maisons en, en paille, des maisons en terre, euh, en, en, en briques de terre quoi. Donc c'est pas c'est pas le grand luxe. Et, et puis voilà. Et pourquoi pourquoi bon moi je, je comment dire je rejette le mot migrant, je rejette le mot exilé parce que migrer, quand on dit le mot migrant, c'est quand on fait le choix de quitter euh, un pays parce qu'on a envie euh, de comment dire financièrement de, de, de, de gagner un peu plus d'argent. Donc quand on immigre, c'est parce que on le veut. Migrer. Voilà, on le fait, on fait le choix. Tandis qu'un réfugié, euh, réfugié, pourquoi le mot réfugié, pourquoi il, il cherche refuge dans un pays européen ou un pays occidental, c'est parce qu'un réfugié, euh, il trouve refuge ailleurs. Dans un autre pays parce que dans son pays il est inquiété, voire menacé, voire tué, voire assassiné. Donc moi le mot exilé je le rejette, le mot migrant je le rejette parce que quand on migre on a le choix, quand on s'exile on a le choix Tandis qu'un réfugié, c'est parce qu'il se réfugié, parce qu'il est menacé politiquement et voilà quoi. On mettra, on mettra le lien vers ta Tichy sous la, sous la vidéo de l'émission. Et je passe la parole à et vous donc, euh, pour les derniers mots. Si on veut avoir comment dire l'explication, les définitions de ces trois mots-là, on n'a qu'à y aller prendre son dictionnaire ou alors aller consulter Wikipédia. Et on peut avoir la définition de ces trois mots-là. Donc, migrant, exilé, en rejette. Euh, Réfugié, on accepte parce qu'il est inquiété euh, Azna, dans ce pays. Azna, euh, Azna euh, migrant, tu disais que les, les émigrés partaient quand, parce qu'ils avaient le choix. Mais souvent, quand ils partent, ils n'ont pas le choix de rester. Utopia, ils n'ont pas le choix de rester. Ils partent oui. par obligation. Donc, ce n'est pas un choix de partir par obligation. Et les, et les exilés, c'est pareil. Oui, mais dans ce cas-là, ce sont des réfugiés, ce ne sont non. pas des migrants. Oui, c'est des réfugiés. Non, non, bah oui, non, non, réfugiés, bien. Là, non, non, c'est des réfugiés. Non, mais je non, mais non, non. Non, non, tu suis pas un réfugié. Désolé, tu es un réfugié économique. Hein oui mais non oui, mais mais... on se parle du mot migrant et du mot oui. exilé et c'est vrai mais que c'est pas, se pas rejoint, la même chose Mais, ça mais, ça non, mais, non, non, mais ce qui vient de dire se rejoint c'est à dire que lui il dit aussi on est réfugié quand on fuit quelque chose et donc c'est sur. Euh... oui mais on le choisit non inquietés. on ne choisit pas alors on ne choisit pas d'être réfugié mais par contre on ne choisit pas on est contraint. on est contraint. c'est ça que je veux dire mais mais il n'y a pas menace. oui mais on fuit dans les cas de réfugiés on fuit c'est au-delà de la contrainte c'est au-delà de la contrainte non c'est pas mais ça le sa vie elle est en danger là c'est vital vital bien je te remercie cela et c'est comme ça que se termine notre émission numéro 13 et la discussion va continuer entre nous voilà voilà Merci à tous et puis jeudi prochain.